Bonjour, Allez, nous allons prendre quelques instants pour voir ensemble euh, ce que vous apporte le travail en présentiel, hein, ce que vous propose FortProf, avec donc euh, des regroupements et un professeur en direct euh, qui va pouvoir effectivement intervenir et vous aider à comprendre et à, à interpréter les cours qui vous sont proposés. Alors quel est l'avantage du présentiel On va prendre d'abord les deux phases, c'est-à-dire la phase de préparation lorsque vous êtes en préparation avec votre binôme et puis la, ce qui se passe pendant la classe. Alors, la, la démarche pour prof hein, qui vous oblige à, à travailler en binôme, je sais, elle est parfois contraignante et pourtant, c'est une phase extrêmement importante pour votre concours. Le fait que vous soyez en binôme, que vous prépariez en binôme, ça vous oblige à pratiquer l'oral. Et ça, c'est quand même un élément important puisque cette année au concours, il y aura beaucoup d'oral. Donc, c'est mettre en bouche Pratiquer un vocabulaire qui ne vous est pas toujours familier. C'est euh, vous obliger à expliquer quelque chose. Puisque vous êtes face à quelqu'un, vous vous entraînez à expliquer, à donner des exemples. C'est le meilleur moyen pour que vous-même vous puissiez le comprendre. Et puis, ça vous oblige à reformuler dans vos propres mots euh, ce que vous avez compris. Et donc, c'est de la meilleure préparation à l'oral que vous puissiez avoir. Donc la préparation avec, avec votre binôme est extrêmement importante. La deuxième, euh, la, la, la deuxième chose, c'est lorsque euh, vous êtes en cours et que vous êtes exposé cette fois euh, devant vos camarades. Bah, vous êtes presque dans une véritable situation d'examen. Alors pas tout à fait parce que au lieu que ce soit des membres de jury, bah, c'est parfois pire. Hein, vous avez la classe entière devant vous. C'est pas toujours simple. Qu'est-ce que ça vous apprend Ça vous apprend à gérer votre stress. Ça vous paraît. Ça vous apprend aussi à ne pas trop lire vos notes, à essayer justement d'expliquer, d'être dans la communication. Or le concours est aussi une épreuve de communication. C'est une épreuve d'oral, mais une épreuve de communication. On le sait, hein les stagiaires qui sont en train de lire leurs notes comme ça, sont des stagiaires qui perdent des points. Donc c'est aussi un apprentissage. Et puis vous surmontez vos propres peurs. Vous répondez parfois aux questions en direct de vos camarades, de, du professeur. Donc vous êtes là aussi, voilà, dans, dans, dans une véritable situation d'examen, où vous allez être à un moment donné saisi par une question. Il faudra mobiliser vos connaissances pour pouvoir répondre. Et que se passe-t-il avec le professeur Et pourquoi ce lien direct avec le professeur est aussi très important Eh bien, parce que il peut vous corriger en direct. Vous savez, parfois, on croit avoir compris. Et au moment où on l'explique, la personne qui vous entend se rend compte que vous avez mal compris. Et c'est exactement ce que fait le professeur pendant le temps de présentiel. Quand il vous entend exposer, quand il vous entend euh, parfois réagir, il peut tout de suite capter que vous avez mal compris une information. Et il va pouvoir vous donner un exemple, rendre vivant des concepts et des notions qui sont parfois assez abstraites. Donc ce contact est extrêmement important. Enfin, en présentiel, vous êtes actif. Quand vous écoutez un cours en replay, euh, vous l'écoutez, vous prenez des notes, mais vous êtes passif. Vous avez une information qui arrive, mais vous êtes, euh, au niveau de votre activité intellectuelle, vous êtes passif. Alors qu'en cours, vous êtes actif, puisque vous êtes, vous êtes sans arrêt dans euh, la nécessité d'écouter attentivement, de prendre des notes, de reformuler, euh, d'écouter peut-être les interventions de vos camarades. Euh, de, de, de pouvoir euh, euh, à la fois entendre, écouter, prendre des notes, reformuler, voire être prêt à poser des questions. Puisqu'en fait, quand on vous demande de participer euh, lors d'un cours, c'est d'être aussi prêt à poser des questions, hein, à demander à ce que quelqu'un réexplique, à demander à ce que quelqu'un donne un exemple. Et d'ailleurs, vous interpellez votre professeur en lui disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ?» Et donc, toute cette activité, que vous avez pendant le cours est aussi une aide précieuse pour la mémorisation. Donc le présentiel, ça vous permet, je crois que s'il y avait un point le plus important, ça vous permet d'avoir tout de suite une réaction à des difficultés que vous avez, à des difficultés d'interprétation, de compréhension, et ça vous permet de, voilà, de mémoriser beaucoup plus facilement et d'être un petit peu sûr de ce que vous mémorisez. Voilà, donc euh, je, je vous invite hein, à, à privilégier ces moments de contact avec un professeur qui va euh, de par aussi sa façon de vous expliquer les choses, le rendre plus vivant et donc vous faciliter un petit peu les choses. Au revoir.